Nous conventionnons le Martin comme spécialiste en voiture. Le conducteur de cette voiture est Pablo qui parle sa français-espagnol. La voiture pour aujourd'hui est la ville Alfa-Romeo Estelvio avec le de plus basique. Diesel. Les deux termes de diesel. viesel C'est classique, mais c'est environ. Peu... Okay. Nous commençons à le Ici, il y a Et toute la famille. On fait des vidéos du de tablier. Ah oui. Pour voir la, la, les navigateurs au centre. C'est facile pour voir. Une bonne instrumentation de voiture très bonne la dimension de volant, de volant de volant de volant pour faire la conduction et je te dis parce que j'ai fait un que c'est une conduction très vite très énergique et juste en face de nous il y a un Mercedes série S magnifique mais c'est pour notre jour. Aujourd'hui, cette euh, route est juste à côté du, du lac nord C'est un lac comme la mer. La route est magnifique. Ai pour la conduction. Mais il y a un petit problème. Il y a beaucoup, beaucoup de gens beaucoup, alors c'est pas possible de faire un conduction mais vous pouvez voir où la condition c'est très douce, mais avec un petit peu d'énergie. le trafic est intense. Mais comme vous devez voir, euh, les volants fonctionnent très bien, l'instrumentation est très facile, j'ai fait changer le seul de l'instrumentation pour voir quelques chose mais Par exemple, la distance de voyage, la les consom de consommation de diesel, que je peux faire avec cette euh, glisselle ou bon, si la forme de conduction est correcte ou non il y a un graphique pour voir ça je préfère l'instrumentation qui permet de voir les kilomètre par heure non? parce que c'est très facile non? la conduction est limitée à 50 km heure et, et c'est assez vite hein? et Et eh bien, en matin, ça c'est pour la l'Alfa Romeo Stelvio, en dimension parfaite pour toute la famille, pour le, la valise, pour faire un voyage une tranquille, mais si vous aussi en peu énergique, en, en un peu parfait alternatif pour la BBB X4, pour le Oli Q5, autre possibilité de S ou B non qu'il y a au Omar. Omar.